Blood. Mmh. Je veux que la dire Blaude. Oh, C'est par là. C'est clair. Mais écoute, c'était soit j'en ai l'idée. Un taser. Boom. J'aurais dû être traité, ouais. À mon avis, c'est pour ça qu'il m'en veut. Non, mais je comprends. Je comprends. Le je prends, je comprends prendre. J'aurais dû lui donner une faux. Quoi okay. Mais le taser c'est même complètement la vie, hein Je suis désolé. Le taser c'est complètement la vie. Je suis désolé. Parce que le taser, tu assommes les gens, en l'occurrence, et tu ne les tues pas. Mais que ça, bah, faut les tuer. Stay here on the deck. What are you doing outside the bar? Oh, shit! just guarding the place like you said. Sitting out in the ring like a game here, Mama says we can't keep that many folks alive, and I'd expect trouble. Take one to keep and kill the rest. And I think we should Not the kid, and the beat on the, the trail. Uh -huh. C'est qu un Qu'est-ce qu'on va faire? Attends, on attaque ensemble. une petit peu <rire> Tazé, attaque-le, Kenny. Oui, oui. <rire> J'ai laissé la faux euh, à ma chérie. Euh, non, je vais dire ma chérie. à. Euh, euh, Merde, Grinche Girl, ça va. C'était un travail d'équipe. Pourquoi tu m'as pas aidé toi Vite Faut qu'on y aille, vite, vite, c'est ta femme Il aurait pu prendre son arme C'est comme le monde fonctionne maintenant non j'ai pas tué C'est pour ça que tu as tué cette femme Du cannibalisme Choisis le destin bien sûr. Non, je le tuerai pas, je suis désolé. Je sais qu'on me dirait c'est la bonne solution. Mais c'est pas pour autant qu'il faut lui épargner la. qu'il faut tuer tout le monde, quoi. Parce que.. Je sais que c'est rentable, etc., nanana, toutes ces histoires. Mais c'est pas ce qui. C'est pas ce qu'il faut faire et puis là, on a bien vu, un hein, Clémentine se souviendra parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut pas tuer le mec. Je pense que vous serez la majorité à le tuer, mais je suis désolé. Je suis désolé. Euh... Ah, je sais pas où il est parti. Il aurait dû prendre son arme, le flingue. On aurait pu avancer plus vite parce que là, tu te dis, putain, il avance avec un taser et puis c'est tout. Regarde, j'ai qu'un taser, là. Ah, putain. S'il y a une seule personne qui touche les poteaux, c'est terminé. Carly c'est Ben. Ils nous ont attaqué. Plus que deux Les y toujours deux qui cachent dans la maison, ne sait pas où, est. où ils sont ça peut toujours nous aider bah oui mais j'ai pas envie de tuer Carly elle meurt j'ai pas envie et Marc putain Marc il est pas en train de mourir j'espère pas hein. vous allez me dire ouais vas-y ah non j'ai que des pièces d'accord quoi j'ai plus que des pièces j'ai perdu mon taser <t en> <t en> <t en> oui c'est moi Allez, rentre. Alors, pourquoi il veut pas que je rentre Ok, alors pourquoi je peux pas bouger là You le jeu. Ah d'accord. Ah Laisse-la, c'est tout Non. Je ne peux qu'avancer. Je ne peux... Ok, alors, le but, c'était pas de faire ça. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire On n'est pas obligé d'en arriver là. Bah oui. Ou un zombie là-haut. Tu vois pas Il y a un zombie là-haut. Euh, Lâche-la Brenda. <rire> D'accord, je vois ce qu'il faut faire euh, On ne pas les choses Un pas de plus et tu meurs Regarde, là, là à mon avis si tu lui répondais mal oh non Duck, mais mais putain pourquoi il, il meurt maintenant je l'ai sauvé et tout non kenny putain euh, calme toi Yes. Oui, vas-y, barre-toi. <tousse> ah j'aurais préféré tuer l'autre. Hein. <rire> enfin j'aurais préféré me battre avec l'autre. En battre.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 Il l'a remis en route, j'y crois pas, mais c'est un fou celui-là ah. ah. Non, mais pourquoi je meurs Allez <ride> ça sert à rien d'utiliser euh, le truc là. Non Mais moi... Allez. Non, lâche-moi, putain. Lâche-moi. <rires> euh, euh, merde. Oh merde Putain je l'ai tué Je pense que c'était le scénarium. Scénarium. C'est Scénar, le scénario qui l'a tué, c'est pas moi. Mon dieu. Non il est pas mort, il est pas mort, ça va. La mer elle se fait bouger par un zombie. Je te dis que c'est terminé. T'as perdu, c'est bon. Ils sont pas tous les deux morts, mec. Ils sont pas tous les deux morts. partir Tirer sur Andy. Là, je me barre. Hein. je me barre mais je tire pas sur Andy, je suis désolé. Ça sert à rien. Et euh, son j'ai je suis épargné euh, l'autre gars. <rire> sa mère mais son frère n'est pas mort hein. je l'ai pas tué hein. j'ai pas tué son frère bon ben voilà j'espère que euh, ça vous aura plu euh, on se retrouve la prochaine fois salut Hello, Shavai, c'est Mr. Attag aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Buckingham, mon dieu, à a 15 ans, il a joué à The Buckingham, mon dieu, alors c'est reparti. Hey, you know. Non mais il fallait, c'est vrai, tu es arrivé au bon moment. Ouais. Ouais, et on aurait dû se méfier. J'y mais... dit de... ouais. ouais, Clémentine en a mangé mais... <rire> <rire> Ah ça, ça me... Ah oui Tu <rire> je... <rire> Faut que je trouve des piles you doing I'll be fine I'm just not as young as I used to be hon go on ahead and give me and Lee a second there's gonna be fallout you mean that for killing Lily's dad yeah I would imagine so what do you think? Fine Fine. C'était le J'ai Duck à Sean. danger, faire. Je vais mieux à faire, hein. c'est silencieux avec euh, Kenny, hein. Oui, les Rogers, ils ont probablement tués. je ne les ai pas tués. Um, yes, Walker's probably got them. They were very bad people. They were punished for it. Okay. Hey, Dad. What's that noise? It sounds like a car. Oh God. Not more strangers. Putain. Allons-y. Kenny, c'est quelqu'un d'action. Alors, euh, on y va avec Kenny. Qu'est-ce qui fait que ça mmh, Quelqu'un Hello. Bah on sait. Oh putain. Mais elle est à qui Elle n'est pas à personne Je ne sais pas Ouais, je suis d'accord. mais Don't worry about that duck. It's ours now. It's abandoned ducky. Don't worry. What if it's not? What if it is J'avoue, Clémentine, il faut qu'on prenne Tu as raison, on n'aurait pas dû. Mais non, euh, on survivra. Très bien. Regarde, on a fait boîte. des antibiotiques. Here. Got it? Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not going to let me <laughs> to down, are you? <laughs> oh God. Lee, you're going to want to see this. Oh shit. Qu'est-ce qu'il y bah j'ai rien volé, j'ai rien volé, les enfants, faut pas voler les enfants. c'était la mère de oh, putain non oh putain les gens our little girl and it's got their eye non no! oh putain this place is done it's time to move on School. I like you ever listen to a damn word i say. is this all you got i told you this town is tapped do you have any idea what we had to do to get all that we need to leave duck was asking about the farm last night not much faces but it's starting to add up i need to get to the coast get him out of all this madness lily's not doing so good huh you murdered her dad I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. better. than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! A couper la jambe de David. On a sa jambe. Ouais. A euh, tirer sur euh, Jolene. Euh, on l'a écouté avant que Gizani lui tire dessus. A aider. A euh, tuer Larry. Vous avez essayé de le sauver. Ok. 400% n'ont pas tué les deux frères. Non. Moi, j'en ai tué aucun. Et à voler de la nourriture. Et quand même 44% qui ont choisi de prendre la nourriture. Non mais. Les... C'est beaucoup hein, quand même. Euh... Je suis d'accord. Oui mais. Ah je suis tranché quand même parce que c'est vrai que c'est la fin du monde etc. Mais. Tu voles pas. C'était peut-être un quelqu'un. Bon maintenant je sais que c'était à. À la meuf. Bah enfin, non c'était pas à la meuf on savait pas. On s'est pas ça à qui. Je sais même pas c'est qui, mais le... Putain, c'était sa mère. Sa mère, putain de merde. Waouh Waouh, bah putain, moi, je, je vous avoue que je suis pas déçu. Mais... Il a tué sa mère Merde, putain de merde. C'était sa mère. Je, je, suis, je suis... Je suis outré. Parce que du coup, ça veut dire qu'elle nous a... Sans doute qu'elle vu nous a vu en caravane, etc. Euh, elle a dû arriver sans doute euh, à, avant. Bah, elle a dû arriver quand on a, quand on a trouvé Clémentine, etc. Euh, elle nous suit depuis la ferme. Non, je, je, je réfléchis. Quand est-ce qu'elle aurait pu nous trouver, franchement Mais je sais pas trop. Mais ça, ça me sympa. C'est. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle aurait pu nous trouver mais là tu nous trouves à partir d'un moment euh, et enregistrer ses mémoires dessus certes euh, mais waouh c'est incroyable en tout cas ce qui est sûr c'est que moi j'ai forcément donné à euh, clémentine et puis clémentine comme vous voulez et mais putain waouh c'était sa mère je suis choutré, voilà donc euh, je vous dis salut Bye!